Hey Salut les gars, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec, aujourd'hui on est dans le comté de Charlevoix, on est à baie saint paul on s'en vient à au Génévrier qui est un super beau terrain de camping, ça fait qu'il euh, y a des super belles pistes de bike ici qu'on s'en vient ici pour la première fois, euh, il y a déjà eu une coupe Québec ici, je ne me trompe pas, fait qu'ils ont 3-4 pistes le fun, on va aller voir ça, il y aurait une pas pire piste de DH, fait qu'on va, euh, va aller explorer un petit peu, on est avec Mathieu, ça fait que si vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez donner un petit thumbs up et vous abonner. Et on va vous montrer des trails de fou. Ça fait que on va checker ça. Ouais, ben là-bas là. là. Ah. Bon. Alors, blind. Porte d'armoire. <rire> ça a l'air d'être des trails qui ne sont pas roulés beaucoup Mathieu trouve déjà son air d'aller Oh je l'attrape, ça va pas bien Wow <rire> Oh, that's nice. <laughs> <rire> bon! Tu ne seras un petit peu plus de gap que tantôt, toi tu me rattrapes dans le straight Ouais, mais après ça, je t'en remerder mais Nous, on va s'attendre en bas, Ouais Bonne ride, boss! Yes! That's sweet. de Saint-Paul, hop, la DH qui a déjà accueilli une Coupe Québec. Hop. On a une run de fête à date. Il faut être très, très, très vigilant. Et ne pas oublier que cette piste-là a été faite pour des bacs de DH en 26 pouces. On est en 29. Ah, on se rend compte que la traque elle, elle est pas faite pour ça à base ah, ah, ah, wow, ah, merci mes freins hauts, je vous aime ça et de pour vrai les, les virages je comprends pas <rire> comment aller faire le banc est trop là. ça, ça, ok c'est déjà mieux que la première fois Hop, allez, hey, toi. Oh, yeah. Oh, bien Oh, virages Oh, je Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, Mais cette piste là, guys, vraiment le fun. Si vous êtes dans le coin de Bessin-Paul. Ah. Vous voulez refaire un peu de vitesse C'est hot. Ah. Ça. Ah. ah. ah. ah. Ouais, je suis en train de mourir là. Ah. OK. On est reparti. Out in the open. Ah! Oh. So, switch back. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! À gauche, si, <tousse> section plus rapide pour finir. Oh. Tu peux sauter le pont, c'est bon, ça. Cette petite section de, de Ménine du Mont-Saint-Anne. Hop! Hop! Hop! Eh voilà! Saute pas ça, sinon tu bottom! <rires> Je parle d'expérience! Ah, <rires> oh, nice! Ok! okay. Les switchbacks, les ramondins, ils sont comme une tête là T'en manques un, t'es manques toutes. Ouais, pour Ça surprend Elle est fun Tu t'attends pas début, par exemple, il est hein Ouais, il est toc tac toc tac les petits jumps, là, on dirait que ton bike est au bout de sa compression Ouais Ouais, j'avoue